impliqués, pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers tous, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Vénus, votre gouverneur, entre dans votre douzième maison dans le bélier le 7 février, ce qui vous inciterait à apporter des changements soit au niveau de votre apparence, vos croyances ou principes dans la vie, votre lieu de résidence, votre profession ou même votre métier, surtout avec les carrés qu'elle fera avec les planètes qui se trouvent dans votre neuvième maison au fur et à mesure qu'elle avance dans le bélier. Vous étant un signe fixe et vous n'aimez pas beaucoup les changements, cette période serait peut-être pour vous un peu douloureuse si vous résistiez bien sûr au changement. Durant la présence de Vénus dans votre douzième maison aussi, vous pourriez avoir l'impression que votre amour ne sera pas apprécié ou réciproque. Vous pourriez aussi vous impliquer dans des relations amoureuses secrètes ou tomber amoureux avec une personne qui ne vous est pas accessible à certains moments. L'amour est... Et le sacrifice semble souvent aller de pair pour vous, avoir à abandonner quelque chose pour être avec celui que vous aimez ou devoir abandonner une personne ou un aspect d'une relation amoureuse importante. Le soleil étant toujours dans votre dixième maison, dans euh, le verso. Euh, la lumière sur vos relations avec les personnes d'autorité dans votre vie, soit vos parents ou vos supérieurs ou les relations avec les membres de la famille, surtout le soleil qui est le gouverneur de votre quatrième maison. Donc la lumière sera faite sur ce genre de relations et les choses seront plus claires pour vous, surtout avec la pleine lune qui aura lieu euh, dans le lion le 9 février. Donc, vous serez en mesure de prendre des décisions à propos de ces relations. Le 16 février, Mars entre dans le Capricorne, dans votre 9e maison, et sera conjoint au monsieur dans ce signe. L'entrée de Mars dans votre 9e maison va vous aider à prendre les actions nécessaires pour réaliser des potentiels désirs ou peut-être nécessité de voyager, soit pour travailler ou pour prendre un retrait pour vous ressourcer et peut-être méditer et ensuite revenir en forme. Il pourrait aussi s'agir que si vous étiez déjà en voyage, vous Pardon, vous auriez maintenant le désir de retourner chez vous parmi votre famille. Le 19 février, le soleil entre dans votre onzième maison dans les poissons, ce qui vous donne l'opportunité d'être très active au niveau social faire des nouveaux amis du réseautage ou vous retournez euh, euh, pour ou euh, des relations d'amitié anciennes relations d'amitié ou familiales du passé qui auraient été interrompues pourraient refaire surface maintenant surtout avec la rétrogradation de Mercure dans cette maison vous pourriez aussi devenir intéressé à joindre des organisations de charité ou des services sociaux qui seraient soit du travail du bénévolat ou bien une nouvelle profession que vous pourriez choisir d'entreprendre. Et ce qui va aider dans ce processus sera la nouvelle lune qui aura lieu dans ce signe dans les Poissons, euh, le 23 février. Ce qui vous aide à commencer ce qui va vous aider en fait à commencer un nouveau début dans le travail collectif et social. Je vous donne rendez-vous dans les prévisions hebdomadaires où on va parler en détail des aspects qui influenceront notre quotidien. Donc je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.